Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui, nous vous proposons un rapport de bataille Warhammer 40 000 en 2000 points et en jeu égal. D'un côté, nous retrouvons Aimé et ses Tyrannides. Elle nous propose une liste solide à base de zoanthropes et de deux grosses bêtes, un Dimacaron et un Hierodule. De l'autre côté, c'est Manix qui vient à la tête d'une liste orc atypique. Il nous sort 3 Death Dread, Full Lance Rocket et 3 Bomba Kamikaze. Nous jouerons pour la première fois dans le nouveau studio de la chaîne et le scénario joué sera bien entendu tiré du chapter approve 2020. Il s'agit du numéro 22, ligne de bataille. Ce scénario n'offre que 4 objectifs sur la table. Il faudra en contrôler un à la fin de sa phase de commandement pour marquer 5 points de victoire. Vous marquerez 5 points de plus si vous en contrôlez 2. Et enfin vous marquerez 5 points supplémentaires si vous en contrôlez plus que votre adversaire. L'objectif secondaire du scénario Terra Vital n'a été pris par aucun des joueurs. Je vous propose de nous plonger immédiatement dans les listes. Ok, donc je vais vous présenter ma liste Léviathan qui est constituée d'un unique bataillon avec euh, le Swarmland euh, qu'on connaît tous, qui permet un double move et qui a la, la, la bonne idée d'avoir une vue à 3 au close, ce qui le rend assez résistant. Euh, ensuite on a un prince ailé euh, avec le double dévoreur donc qui fait 12 tiers de force de sans pa dégâts 1 et une possibilité de close de correctement avec les serres perforantes monstrueuses. Il a aussi la relique qui permet de lancer un sort de plus à plus 1, donc le barbillon de résonance qui permet d'avoir une phase de psy un peu plus améliorée. Et ensuite on a un neurotrope, le neurotrope pour buffer ce qui va arriver après. <rire> ensuite on a en troupe 3x5 3 guerriers en double griffe tranchante, donc low cost. J'ai fait le choix de cet équipement tout simplement parce que je me rends compte que dans la méta, ça devient plus intéressant d'avoir plus d'attaques, et ça comble aussi une faiblesse de ma liste qui a un peu tendance à avoir du mal sur la masse, donc en ayant une attaque de plus, relance le 1, c'est assez fiable. Donc voilà. Ensuite on a trois Reaper Swarm, donc euh, petite troupe en plus, histoire de poser leur fesses sur un objet. Euh, ensuite on a trois, euh, deux fois six anthropes, donc euh, les distributeurs de, de BM que j'aime beaucoup en V9. Euh, voilà voilà, on a deux Lictors ensuite, donc les Lictors unités de scoring par euh, scoring de secondaire et de primaire par excellence, j'aime beaucoup. Euh, et ensuite on a donc les, les unités un peu sympas de la liste euh, le Dima Charon qui va avoir l'aptitude digestion accélérée qui permet de récupérer jusqu'à 3 pv par phase de close 1 pv par figurine tuée et ensuite on va avoir le Sighted euh, donc avec l'adaptation 1 vue à 5 et profil dégressif amélioré qui lui permet d'avoir une durabilité un peu plus haute et il devrait faire un petit peu de ménage et donc tout cela m'amène à un total de 11 pc en début de partie parce que du coup, j'en utilise un pour, euh, en plus du sacrifice de mon trait de de guerre, pour avoir deux adaptations sur le Dimasharon et sur le Hérodule. Voilà. Je vais donc jouer une armée orque qui est composée de deux détachements. Un premier détachement d'Eskull, donc euh, qui me donne les relances pour toucher, une relance pour blesser, une relance de dégâts pour chaque unité à chaque phase, qui va se composer d'abord de, de deux QG donc euh, de deux Warboss à moto le Gork Rider qui bénéficiera de la relique euh, la pince qui tue pour euh, ne pas avoir de malus à la touche et euh, pour avoir dégâts 3 et qui va aussi bénéficier du stratagème euh, le plus gros boss de sorte à avoir une 4 plus invulnérable et une attaque bonus le deuxième sera mon seigneur de guerre, ça sera le Mork Rider, et il aura donc la, le trait de seigneur de guerre euh, Brutal mais rusé qui lui donne plus 1 à ses dégâts et qui permet de relancer les jets pour toucher. Accompagné de cela, on aura donc une petite troupe de, de Gretchen euh, voilà, qui, qui sont là pour faire joli et on aura également une, euh, première, euh, deux, deux choix d'élite, deux choix de commandos, de sorte à pouvoir aller chercher les, les, euh, les objectifs puisque les, toutes mes unités d'Eskull ont la particularité d'être super OP, donc objectif sécurisé, à partir du moment où c'est des infanteries. Donc les commandos, ça marche. On aura donc ensuite un choix d'attaque rapide composé de 3 euh, euh, dragstas. Les dragstas sont customisés. Ils ont la customisation euh, matos brillant qui leur permet de se téléporter automatiquement et non pas sur un 4+, dès, dès qu'ils ont fait une advance. Euh, c'est une petite base de tir quand même très correcte puisqu'ils ont, ont sur leurs armes principales plus de pour toucher. Un orc qui touche à 3+, c'est vachement bien. Surtout avec la relance. On aura ensuite une, une escouade de 3 euh, de Def Dreads, oui, je ressors les Def Dreads, ça fait 10 ans qu'ils n'étaient pas sortis, et les Def Dreads, je vais les équiper tout d'abord d'une customisation qui leur donne plus un pour toucher, au tir, et donc on va les équiper de 4 lance roquettes chacun. On va avoir pour finir ce détachement, deux volants, donc euh, deux aéronefs, ce sera donc des burn a ceux qui... Euh, en passant au-dessus d'une unité, peuvent larguer une bombe et donc lancer euh, des BM en conséquence, et surtout qu'ils peuvent se suicider avec un petit stratagème pour faire des BM tout autour. Le deuxième détachement sera donc un détachement Evil Sun. Le détachement Evil Sun donne à toutes ces unités plus un pour bouger, plus un pour Advance, et plus un pour charger. Ce détachement se compose donc du, du Weird Boy, du Psyker, qui aura deux pouvoirs, je lui paye donc pour un PC accro, il aura donc euh, le saut et il aura le sentier de la guerre. Et un smite éventuellement. Je lui paye également pour un PC le petit objet, les, les osselets, pour pouvoir avoir plus un pour caster. C'est toujours pratique, surtout quand on a besoin de passer ses pouvoirs psy de façon certaine. Et pour compléter ce détachement, on a une troupe, une troupe de boys, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, et euh, une, euh, une escouade de 10 méganobs, 5 en double disqueuse. Et 5, en, et 5 en Power Claw et combi. Pourquoi bah Parce qu'il manquait 10 points dans la liste et qu'il a un moment, il bah, faut bien les prendre un peu. Donc je paye quand même pas mal de stratagèmes au début de au, au début à la construction de liste. Je paye en tout et pour tout 7 points de commandement, donc deux pour le second détachement. 2 euh, pour les customisations, 1 pour mon Warboss et 2 pour mon Weird Boy. Je commence donc la partie avec 5 PC, il va donc falloir les utiliser avec parcimonie. Donc pour mes choix de secondaire, j'ai choisi euh, tout d'abord euh, domination parce qu'on est sur un scénario dans lequel il n'y a que 4 objectifs et surtout il y a deux objectifs centraux. Donc le euh, réaliser domination consiste à placer une unité à la fin de mon tour sur ces deux objectifs et être capable de le faire plusieurs fois donc ça je vais le tenter euh, aussi parce que je pense que du coup ça va amener Aimé à venir jouer plus centre-table et donc euh, me permettre de réduire ma distance pour les tirs vu qu'elle a un avantage elle euh, sur les distances de charge elle peut charger de très loin au moins là elle, elle va se retrouver avec un choix à faire le second objectif que j'ai choisi, c'est les brouilleurs, puisque bah, en cohérence avec le premier, si elle doit se trouver au centre de table, ça va lui demander des ressources de garder des gens derrière. Donc on va essayer de ménager le froid et le chaud là-dessus. Et on va finir par un objectif un peu grid, mais on va tenter le coup, c'est couper la tête. Donc en l'occurrence, on va l'appeler tuer Nono, puisque ça sera Nono le zoanthrope. Pour le déploiement, je suis donc parti sur euh, un déploiement de Quardingue. Je me suis mis le plus dans le fond possible, euh, d'une parce que, euh, autant avec les avions qu'avec le jump, je suis capable de me redéployer assez rapidement, euh, y compris les, les dragstas qui peuvent se téléporter, tout en euh, maintenant une pression réelle au tir sur les objectifs au centre de carte. Encore une fois, on va se retrouver dans la logique d'être capable de catapulter juste les unités qu'il me faut au bon endroit pendant la partie, tout en maximisant le nombre d'unités à moi qui va survivre. Tout l'enjeu de la partie, pour moi, il se joue dans ma capacité à placer mes knobs au bon endroit, au bon moment, et qu'ils fassent les bons dégâts. Clairement, je pense que si je rate ma charge... <rire> et Mais bon, en même temps, c'est là qu'il faut tenter un coup, non <rire> On a donc placé ici les 10 nobs, donc que j'ai essayé de cacher au maximum des mouvements formidables que peuvent produire les tyrannides, et charger ensuite. Je les ai protégés par les avions, parce que certes, l'adversaire peut passer à travers les socles d'avion mais il peut pas s'arrêter à moins d'un pas euh, sauf s'il les charge donc là j'ai mis moins d'espace qu euh, que la taille du socle du du prince tyrannide pour pas qu'elle puisse venir charger à la fois les avions et les gros monsieur bon si est tombe un avion elle tombe un avion et ça je peux pas y faire grand chose ensuite on a essayé de se placer en conséquence euh, les draps a le plus possible de sorte à avoir une petite une petite projection et euh, minimiser ses charges multiples euh, le Gork Rider bien caché derrière une escouade de boys ici qui espère pouvoir se catapulter avec une bonne, une bonne advance. Idem de l'autre côté avec une escouade de Gretchen et les Dread qui sont pareils poussés dans le fond pour être capable d'avoir la portée de tir sur les objectifs au centre, mais de s'en prendre le moins possible avec une charge tour. Et j'ai placé deux escouades de commandos en faible qui ont la particularité d'être super OP comme on le disait sur la présentation de liste et donc j'espère je, pouvoir aller récupérer les objectifs du centre de table avec ces Jean-Marc. Pour les secondaires, j'ai fait une armée qui profite quand même assez facilement au niveau du choix du secondaire. J'ai en général peu de difficulté à les scorer même indépendamment de les listes adverses. Donc là, j'ai pris le combattant tant que nous tenons avec les deux packs de Zentrop et le Swarmlord. Ensuite, j'ai pris euh, le tuer le véhicule, parce que bah, Manix en a pas mal, ça m'apporte un maximum de 12 points. Et surtout, il y a des avions qui ont la fameuse euh, tendance à se cracher pour faire du dégât. Et bah, s'il si les crache, il me file des points, donc c'est intéressant, je pense. Euh, et de toute façon, il va falloir que je tue ces véhicules pour lui enlever de la létalité, donc ça va dans le bon sens. Et enfin, le dernier objectif que j'ai pris, ce sont les quarts de table, donc euh, engagés sur tous les fronts, qui devraient normalement me rapporter un nombre de points à peu près cohérents. Euh, donc euh, voilà pour ça j'ai fait un déploiement euh, un petit peu plus sécurisé même si le terrain j'aimerais ne pas avoir le terrain parce que je pense pas que ce soit un très grand intérêt pour moi quoique voilà le but du jeu c'était de profiter un petit peu de, des occultants ici et ici pour profiter un petit peu de d'une protection contre les tirs de Manix, qui en a quand même un certain nombre. Moi j'ai l'avantage d'avoir un petit peu de tir, mais en général ils tirent sans jet de touche, notamment le lance-flamme du, du Hiérodule. Donc ça m'intéresse grandement d'être caché derrière les couverts denses. Ensuite j'ai profité de l'Occultant pour cacher mes, mes pièces qui me semblent assez centrales dans ce match-up, à savoir le Dimash Charon et le Prince Volant. Euh, et en plus le Hiérodule ici qui apporte une, une, une certaine violence ou close, et donc, euh, donc voilà après bon les guerriers sont positionnés un peu euh, en échelon hein. il y en a deux sur les côtés et un au centre et euh, les zoanthropes sont un petit peu en retrait derrière euh, protégés par euh, l'occultant ici et puis le gouvernance ici pour un petit peu amoindrir les premiers tirs et puis euh, et puis voilà et ensuite on a notre ami le lictor en fait. Sachant que ma liste a deux lictors, il y en a un qui est sur table et l'autre qui est en fait Donc celui-là arrivera probablement tour 2 ou tour 3. Euh, voilà pour ça. C'est parti pour le jet d'initiative. J'ai le dé noir, Manix a le dé blanc. C'est parti. Je fais un magnifique 2. Qui donne donc le premier tour. Ainsi soit-il. À notre ami Manix. <rire> donc j'ai gagné le T1, ça demande un peu de réflexion. On va tenter un truc, parce qu'on est là pour ça quelque part, et puis en plus c'est Orc c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'aller chercher des gros dès que possible. Donc, Aimé m'a gentiment laissé une petite place pour venir dire bonjour. Euh, je vais donc essayer d'y glisser mes 10 méganobs avec un da jump. En fonction des tirs, je vais essayer de focaliser mes tirs donc sur le gros monsieur qui est ici. Et en fonction de la réussite des tirs, je verrai si je charge le d mac ou le hiérodule. Et, euh, et probablement, de toute façon, je vais essayer le prince. Le problème du prince, c'est qu'avec sa 4 plus 1 vue, forcément, c'est un petit peu moins safe ce qui risque de se passer, mais on va essayer d'envoyer tout ce qu'on peut. Et si je rate ma charge, bah... <rire> voilà euh, Ensuite, les avions, on va quand même tenter d'appliquer le plan vis-à-vis vis-à-vis vis -vis de notre ami Nono. Et euh, c'est certes donner des points, mais en même temps, il y a un moment, j'ai pas le choix. Et ce qu'on va essayer de, de faire ensuite, c'est de prendre pile ce qu'il faut les objets avec, euh, avec nos quelques unités, ça va dépendre un petit peu des jets de dés, on va, on va devoir s'adapter. Début de mon tour, je gagne un point de commandement. C'est la fin de ma phase de commandement. Fin de ma phase de mouvement, je vais donc me retrouver à avoir bougé mes deux troupes sur les objectifs qui ont fait des advances correctes. J'aurai euh, déplacé un avion tout au fond qui se sera placé, qui, aura, qui sera passé au-dessus de cette escouade de zoanthropes. Euh, le but étant de me placer à six pas autour ben, des trois escouades de zoanthropes, de euh, Jean-Claude qui est pas gentil et, euh, des, et des guerriers de sorte à, bah, là, on va pas se mentir, je vais me suicider. Enfin, je rentre dedans quoi, <rire> euh, pour pouvoir mettre les mortels qui vont bien. Et on a placé les deux autres avions de sorte à pouvoir faire un petit peu de tir quand même, parce que malheureusement le stratagème je peux l'utiliser qu'une fois par tour. Ensuite, on a bougé un petit peu quelques véhicules pour mettre des tirs de roquettes d'occasion sur le hiérodule pour essayer d'attendrir un petit peu la viande pour préparer l'arrivée des, des méganobes en espérant ne pas rater la phase psy. Quant à derrière, je me place simplement de sorte à être capable de protéger un petit peu mes personnages et de pas me retrouver Fanny si jamais elle m'envoie, euh, par exemple, au hasard, un Dimaqueron euh, dans la tête tourin. Je vais également euh, accomplir mon bombardement avec mon avion, donc qui va avoir bombardé 7 escouades de zoanthropes, et ensuite on le fera exploser. Je vais donc résoudre les bombes de, mes, de mon avion sur les neuros, ils sont donc 6, je lance 6 dés, sur du 4C de la mortelle. Sans front, bah 3 exactement. J'ai mon phenopen à 6. Je perds donc 2 PV sur un zonzo. Fin de phase de mouvement, je vais donc payer un point de stratagème pour détruire mon avion, il va tomber en flammes immédiatement, et, euh, infliger trois mortels à six pas autour de lui, bah, puisque c'est un bomba, c'est sa particularité. Dans la zone des trois pouces, des six pouces, pardon, pour trois mortels, on aura donc le Swarm on aura l'escouade de Zoanthrope, on aura Neuneu et on aura l'autre escouade de Zoanthrope. Les guerriers sont un peu trop loin. parti. Je paye un point, boum. Ok ben, Donc c'est si tu fais tes mortels. Tu fais tes okay. sauvegardes. Euh, fin de sur eux. Ouais. J'ai un zouzou qui meurt et un qui perd 2 PV. Tac. Les mortels sur eux. J'ai un zouzou qui meurt. Touc. Les mortels sur le neuro. Il perd 1 PV. Ça t'embête ça. Hein <rire> et le swarmy, il perd 2 PV. Du coup, phase de psy, hein c'est maintenant, je vais d'abord lancer un sentier de la guerre sur nos amis les nobs avec mon psycoeur qui est à côté. Qui passera du coup, puisque j'ai plus un pour caster grâce à mon petit monsieur. Et en plus j'ai un plus un supplémentaire parce que j'ai 10 figurines orques autour de moi. Et maintenant, euh, le saut Le saut. Qui passe, sans péril, Et ça me fait plaisir. J'ai placé donc les 10 méga nobs de sorte à 9 pas de chaque ennemi. Et bien sûr de rester en cohésion des squads puisque chacun de mes nobs se trouve bien à deux pas d'un copain. Phase de tir, cet avion va tirer dans l'escouade de Zanthrope, qui a perdu déjà quelques PV. Ok. Je vais commencer avec les Shouta, les Super Shouta, donc force 6 mais qui touche à 5. Ok. Ça fait donc un daka. Je suis des Skulls, je vais relancer un dé. Oui, et j'ai fait un daka. Ça fait donc 4 touches, c'est bien. Force 6, donc c'est du 3. Je relance un dépôt blessé parce que je suis des skulls. Ça fait 3 blesses. 3 sauvegardes à 3. C'est bon. Ensuite, les dakadaka. les dakadaka. Donc les shootas, les big shootas, ça touche à 4. Une blesse. Oui. Une open. Ah bon. Ça marche. Je vais déclarer ensuite le tir de ce Death Dread sur le Hyrodule. 4 tirs, donc qui touchent à 4. Je relance un dé. C'est Donc 2 touches. Je relance un dé pour blesser. Ça fait 2 blesses. 2 sauvegardes à 5. Je perds donc 3 PV. J'ai trois fils de peine. Je perds 2 PV. Le buggy qui est là va tirer dans le même. Alors, on va séparer les tirs puisqu'il a deux tirs qui touchent à 3, qui sont des dommages. Et un tir de roquette, le roquette sera en noir. Okay. Touche à 5, je relance un dé. Ça fait donc 2 d'Aka pour 4 touches, ce qui est très bien. Force 8, c'est du 4+. Je relance un dé. Eh bien non, rien du tout, c'est la déception. Ensuite, le troisième va faire la même chose. Ouais ça fait deux touches, je relance un dé, ça fait donc un d'Aka qui touche. A4 toujours, je relance un dé, ça fera donc trois blesses. Alors il y a des PA, il y a des trucs. Il y a deux PA-3 et un PA-2. Ok, donc la PA-... Ah pardon, et tu as et une mortelle des... supplémentaire à cause du 6 pour blesser sur le, sur le gros zap. Ok, alors déjà le, le lance requête. Oui. Je prends... 3 PV et ensuite les 2 D6. J'en prends un. Et plus la mort, je fais la Donc je prends 6 PV. Donc il lui reste 12 PV. Le D6 PV en plus. 1, je peux relancer 1 dé de dégâts. Et bah ben non, 1. <rire> non. Je perds un PV de plus, je suis à 7 PV. Les 5 knobs qui ont des armes de tir vont tirer sur le lictor. J'ai moins 1 sur le lictor, donc. C'est du 6 naturel, je relance un dé puisque j'ai un une touche de plus, non, ça sera une seule touche, c'est très mauvais. A4 pour blesser, ça en fait une blessure. Je me souviens à 3 puisque je suis dans un couvert. Notre ami de Draxta va tirer sur les l'escouade de Zoanthrope, okay. il a Advance donc il a moins 1 pour toucher, c'est cela. Tac, il y a une relance, ça fera une seule touche, hop, qui blesse. Ok, un D à 3. Deux. Euh, je vais peut-être la relancer, t'as plus de tir après Non, je vais la relancer. Euh, si, lui, éventuellement. Qui euh, ça Lui. Oui, bon, je la relance quand même. Donc je suis à 10 PC et j'ai réussi ma sauvegarde. Ça roule. Dernier action de la phase de tir, on va tirer avec le dernier avion sur les Swarm. On va commencer avec la force 6 PA-1 qui touche à 5, c'est très très bien, j'apprécie. Oui. Celui-là il ne relance pas parce qu'il n'est pas d'esquel, mais j'aurai deux daka. Ce Qui fait un total de 3 touches. A 2. Oh, en <rire> tristesse. PA Moins 1. Donc, euh, finalement. Autre chose Non, c'est pas mal. Ah, J'avoue, ça, ça force le respect. 6 tirs de plus sur les mêmes. Il en fais peu pour t'impressionner, moi. Bon, <rire> <rire> Très bien. Il y aura un Daka. Ça fait 4 touches. Sur du 3, par contre, peut-être. Sur du 3, absolument. Eh bien, non. Euh, sauvegarde, du coup, là, cette fois, je la sauvegarde à oui. 6. Là, je peux t'impressionner, c'est bien, Très bien, ça sera la phase de charge, du coup. Bah, oui. Phase de charge, c'est parti, c'est le moment, c'est maintenant. Je vais déclarer en charge le gros monsieur et le prince. Oui. Ok. Charge à 11. C'est pas mal. Donc, à la fin de la charge, on a placé deux sortes à mettre, au final, il y aura quatre... 4 méganobs sur le gros monsieur et... Euh, pardon, il y aura 6 méganobs sur le hiérodule et il y aura 4 méganobs sur le prince. Ok. Début de la phase de combat, je paye un stratagème qui, pour 2 PC, donne plus un dégât à mes méganobs. Donc je passe, j'étais à 5, je passe à 3. On aura donc les gros dés qui vont représenter les attaques de disqueuse. 5 par mec et... 4 attaques de pince dans l'hydrodyle, on va commencer par celle-là, qui touche à 4, parce que j'ai quand même moins 1 pour toucher. C'est bien. A 3 ⁇ Eh bien, c'est pas mal du tout, écoute. P à moins 4 sur les gros dés, Mais de toute façon c'est du 5 ⁇ plus, à 3 sur les petits. Cinq. Alors, il va mourir, je pense. C'est flat 3 à chaque fois C'est flat 3, non, pas les noirs je crois, c'est Non, non, c'est le petit qui est des 3 plus 1. Donc, bon, ouais, donc ça fait 4. Bon, je pense qu'il va mourir, on va déjà lancer ça. Bon, on lance ça 3 fois en fait. Oui. Donc là il perd 5 PV. Il perd 10 PV, donc il est mort. Est-ce qu'il explose Non. Ah, ça va mieux là <rire> On va passer du coup aux attaques sur le prince. A4 toujours. C'est moins bien. Ça va Non, ça va en fait. <rire> <rire> c'est moins bien, ça, ça, ça va, ça va. A3+, du coup. Toujours. Oui, c'est bien. Non, si, c'est bien. faut oui. Tu es ah. gentil, tu me fais pas ça sauvegarde. Sauvegarde A4+. C'est pas mal. C'est honnête. C'est pas mal. C'est honnête. On va utiliser une reroll. Non. Et donc je te laisse faire tes D3. Oui. Donc D3 plus 1, dégâts, bah, c'est très bien, j'apprécie. Euh, j'ai perdu un PC, je suis à 9. Et donc tu me fais, et... ça fait D3 plus 1, donc 4, 4 et 3. Donc j'ai un film à 6. Je perds 11 PV, il me reste 1. Bah dis donc. <rire> je, vais... Bon, je vais riposter immédiatement, Donc ça sera fait. Je touche à 4. Ok, donc je te tue un mec hein, qui perd 2 et PV. Et un à qui il reste 1 PV. Et moi il me reste 1 PV. Et là je suis face à un dilemme, est-ce que je paye deux PC pour taper à nouveau <rire> Oui. <rire> donc là je me trouve face à un dilemme, je n'ai pas chargé les guerriers, ce qui est une erreur, j'aurais dû le faire, ça m'aurait permis de, de, de dégager les squads en plus là maintenant. Je vais quand même payer mes trois PC pour tuer le prince, parce que vraiment, vraiment, je pense que il va me poser des problèmes sinon. C'est très cher payé, mais euh, j'ai pas beaucoup grand chose à faire d'autre avec mes PC donc dans cette partie, donc euh, je vais le faire. Euh, on se retrouve après. Voir ce qui s'est passé. Sans grande surprise mon prince est mort, je vais voir s'il explose. Non Pas d'explosion, je vais... Je vais pousser mon pylines très légèrement, je vais toujours ne pas vouloir être engagé contre le dit Maqueron, parce que lui il est méchant. Voilà, à plus d'un pas. Et surtout pour rester en cohésion des squads. Voici, on va faire comme ça. Je vais vouloir engager le Lictor, par contre le Lictor aura le droit de taper c'est la fin de ma phase de combat mes guerriers vont pouvoir s'activer ainsi que le lecteur. je commence par le lecteur qui va taper avec ses certes perforantes je touche à 2 je fais un 1 et je blesse à 3 et... il n'y a pas de 6 donc ça en PA moins 1 à 3 tout va bien joli mes guerriers vont faire leur pinning j'ai 4 attaques par guerrier c'est parti je touche à 3 relance les 1 c'est un beau jet et je blesse à 4 plus et il n'y aura pas de pa ce qui fait donc... On garde. A deux. A deux. Eh bien, un ah PV. Non. Il me restait un PV sur lui. Il meurt. Ok. Phase de morale. J'ai perdu deux méganobs. Je peux perdre mon test de morale sur un 6. Non, tout va bien. Dommage. Fin de mon tour. Je vais donc marquer aucun point puisque je ne me suis pas placé de sorte à avoir domination. Ce qui est une erreur en soi et je vais donc devoir l'assumer, je n'ai pas fait les Scramblers, ça pour le coup c'était un choix parce que je voulais maximiser mon impact chez Aimé pour lui poser des questions sur le tour suivant et il va falloir donc que je trouve un moyen de tuer le, le Nono et ça, ça va pas être le plus simple. Je te passe la main, c'est à toi Au début de mon tour 1, euh, j'ai pris très cher, je ne pensais pas prendre aussi cher parce que pour moi la charge était quand même très osée, je pensais que le cratère l'en mettrait plus. Petite erreur qui me coûte cher un prince et un dima, euh, un hiérodule, c'est embêtant. Euh, il va falloir que je fasse quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire de neutraliser avec le Swarmland les méganops ce qui est largement faisable, et ensuite de envoyer le dima sur les deux véhicules qui sont qui sont assez proches, de manière à engager les deux, faire un double close et me rebarrer pour sécuriser mon mon dima charron. C'est le truc que je dois réussir à faire à ce tour-là, euh, donc on va voir ce que ça va donner. Euh, il serait aussi euh, agréable <rire> de réussir à contester l'objet ici avec les guerriers en les faisant désengager double move pour reprendre l'objet. C'est probablement ce que je vais faire parce que je ne dois pas me laisser distancer. La partie. la partie commence très mal donc il va falloir que je sécurise mes points. Donc je vais tout simplement désengager mes guerriers, faire le pousser d'adrénaline pour récupérer l'objet. Et ensuite, le Swarmlord allait l'envoyer vers les Mega Nobs de manière à les neutraliser, en mettant la douche de BM bien évidemment. Et le Dima l'envoyer charger les deux, euh, les deux bestioles, parce que ces trucs-là me font très très mal, et je ne pensais pas que ça allait aussi mal, mais c'est vrai qu'en bestioles, peu de tirs fiables euh, qui font très mal, c'est très fort quand on relance un dé à la touche et à la blesse, et au dégât. <rire> donc voilà, j'ai attaqué ma phase de mouvement, et j'ai récupéré un PV, je passe donc, un PC, pardon, et je passe donc, à 10 PC fin de ma phase de mouvement, j'ai finalement un peu changé mon fusil d'épaule pour la raison simple, c'est que la partie est compliquée pour moi, euh, donc il faut faire des choses simples qui marchent. Donc, l'idée d'aller envoyer le Dima là-bas me consommait forcément 4 PC et m'exposer à un ratage du prince, du Swarmland, parce que si jamais il sauvegarde bien, j'ai que PA-3, ce qui veut dire qu'il garde une 5+, plus sur des, des, jets un peu, un peu osés de sa part, ça lui permettrait de me plier mon Swarmland et de, enfin, de le plier. Peut-être pas, mais de lui faire très mal et c'est son tour après, ce qui est pas bon. Je préfère assurer. Euh, là, globalement, il va se passer quoi Il va prendre le Swarmlord en relance des blesses et le Dima. Euh, je pense même qu'il va plutôt prendre le Dima en fait en relance des blesses. Et du coup, ça engendrera normalement la mort stade de l'unité. Et ensuite, je fais un cordon antifait pour qu'au prochain tour, il ne puisse pas me faire trop mal avec ses buggy. Donc dans l'idée, euh, son prochain tour devrait me faire un peu moins mal. J'aurais sorti sa grosse menace qui lui rendra la monnaie de sa pièce, mais qui me coûte en termes de en terme de prise de table. Parce que malgré tout, j'ai je profitais de son erreur pour reprendre les objets, ce qui va lui mettre zéro point de primaire au prochain tour. Et ça, ça va pas être très cool. Donc euh, on va essayer de grignoter. La partie a mal commencé, mais on va essayer de, de lui répondre à coups de qui coupe et de griffes. C'est parti, euh, je vais donc attaquer ma phase de magie. On va commencer par le paquet d'ozos ici, qui va lancer un smite dans l'unité de euh, meganobs. C'est un smite qui passe à 8, donc il passe, je fais 2 des 3 mortels puisqu'il m'a tué un zozo. Ça fait donc 3 plus 2, 5 mortels dans les meganobs. C'est pas mal. C'est plutôt, <rire> plutôt pas mal. Alors hop, je tue donc un meganob, il y en a un qui a un PV. Tout à fait. On continue la phase de psy. Cette fois, je vais profiter de la règle du neurotrope pour smiter même si ça va rendre plus difficile le deuxième smite, mais c'est pas grave parce que ça rendra un PV au, au neuro. Donc c'est un smite qui passe à 6, qui, qui passe, il fera deux mortels, ce qui tue un mec et qui me permet de récupérer mon PV. Comme ça, mon neurotrop est full life. On va ensuite passer catalyseur sur le Swarmland, qui ne passe pas parce que c'est un sort qui passe à 6. Euh, ensuite on va lancer un sort, un smite ici, avec cette unité là, c'est donc mon deuxième smite, c'est donc un smite à 7. Je relance les 1, allez un petit critique, dommage Début de la phase de charge, donc j'ai fait charger mon Dimasharon et mon lord sur l'unité en veillant à les mettre le plus loin possible dans la ruine, de manière à éviter le contre-coup de, de tir que je prendrai au prochain tour. Et donc on a fait ici notre charge à 7 qui est passée sur une charge à 9 ici, et donc ça va me permettre de commencer à nettoyer les commandos, et puis bah c'est pas mal c'est parti pour les guerriers qui vont taper sur les boys. C'est parti. 3 plus relance les 1. Alors celui-là est cassé, celui-là est cassé, on va relancer. lancer. Et ensuite on relance les 1. T'as un petit 2 qui t'a. Non, je l'ai tourné. d'accord. C'était un. Quand j'ai lancé les dés. Et maintenant c'est du 4 plus. c'est un très beau 4 plus. J'avoue, je t'offre tes garde de t-shirt. Et bah c'est pas le t-shirt du siècle hein. ouais, c'est le mort. mort Et ça fait une escouade de boy Ok, je ne vais pas peeling volontairement pour rester dans l'objet. Simplement lui va se rapprocher et faire un truc comme ça. Et c'est tout. On passe au corps à corps intéressant, on va commencer par le Swarmland qui va taper sur les euh, sur ces braves gens, tout simplement. C'est donc parti, je tape à deux plus. Tu vois je t'avais dit deux hein. Le temps. Tout le temps. Mais oui, mais c'est parce que tu crois que ça arrive, c'est euh, ça le problème Ensuite, euh, c'est oui. du force 8, c'est du 2. Oui. J'aime ce jeu. <rire> T'as deux sauvegardes, PM3 pour dommage flat 3. A 5. ho. Ok, euh, je vais donc activer le Aron. je vais lui passer la relance des blessures. Pour un PC, je passe donc à 8 et je touche à 3 plus relance tout. Du coup, je tout relancé. les touches et les blessures. Je vais faire l'attaque de queue parce que lui il n'a plus que qu'un PV ou deux. Donc je vais prioriser celle-là. Très bien. 3 plus. Ça fait une sauvegarde à PA-2, s'il te plaît. Qui tire C'est bon. Et ensuite, euh, celle-là de 3 plus, non, 2 plus relançable. Ça se fait tout ça en sauvegarde. PA S'il te plaît, moins 3. Dommage, 4, 3. A 5. Hop là. Et ben s'en font 3 morts. A 3 morts. On va tuer ces 3-là. Je vais donc riposter avec mes deux monsieur qui me restent sur le Swarmlord. Ce sont des pinces qui restent. Ça touche à 4. Ça blesse à 3. Ça en fera 4. 3 vue à 3. J'en rate 2. C'est un peu embêtant. Je vais l en relancer une. Super. 2 des 3 Vas-y. Bien, ça fera 3 PV. 3 PV, je suis une 6. On ça va. <rire> ça va. Voilà, T es bon pour toi Je ne retape pas. Tu as un petit test de commandement C'est vrai bah, Sur un 1 Non, tu non pas... donc j'en aurai un qui part, mais sur un 6, il reste, parce que c'est des nobs, c'est des nobs. Parce que c'est des nobs, sur un 6, ah, un mec qui part, il survit. D'accord. <rire> mais j'ai quand même raté mon test, donc je me tape un test d'attrition. E Tout va bien. Ok, ça roule. Et donc ceci signe la fin de mon tour 1, donc globalement j'ai réussi à faire un quart de table, donc je fais deux points de quart de table. Début de mon tour, je gagne mon point de cordement, j'étais à 0, je passe donc à 1. Mon erreur de placement m'empêche de marquer mes points au primaire, donc je perds 5 points. Le fait qu'elle vienne me contester, c'est à peu près cohérent. Mais là, mine de rien, j'aurais dû faire ces 5 points. Donc cette bêtise me coûte quand même 8 points de partie. <rire> je suis ravi. Du coup, sur ce tour, on va essayer bah, en fait, de continuer à appliquer le plan, c'est-à-dire à dégager au maximum ses troupes. Donc ça, maintenant, il faut que je sois capable de le faire au tir, il hein. n'y a, a pas de secret. On va toujours garder la pression sur nos amis les zoanthropes, Aminima, minima ça lui occupe des ressources et ça nettoie aussi ses capacités à faire des smites. Et on va essayer au maximum du goût de reprendre ses objectifs au centre en espérant être capable de mettre assez de bonhommes et surtout d'en mettre sur les trois objectifs pour être capable de marquer des points. Fin de ma phase de mouvement, on a survolé du coup les guerriers avec cet avion et les zoanthropes avec cet avion. On va donc résoudre... Les mortels de l'un puis de l'autre, ici, c'est 5 mortels, oh bah oui, 5 mortels, ah non, c'est qu'on double. Okay. Oh la chatte <rire> Et ensuite, ici, il y aura 4 mortels sur le 4, bah oui, oui, c'est le full J'en fais 2, j'ai un mec qui perd 2 télés. Mais c'est pas mal, j'ai un coup de j'apprécié. Ah ouais. Enfin, <rire> et je vais payer... Maintenant. Pardon, vas-y, vas-y. Vas tu vas t'écraser comme un salaire, Oui, un je vais payer mon point, parce que c'est orque, c'est marrant. Je vais ouais. me cracher la tête. Allez, vas-y. Donc, bah voilà. <rire> Trois mortels dans les os C'est ça. Donc là, j'ai un mec qui meurt et un qui perd 2 PV. Le Neuro, cette fois, il perd ses 3 PV. Mais du coup, maintenant, c'est plus grave. Et... Eux ah, pardon. Mais là j'ai un mort. Hop là. On perd des osos à l'ABN. <rire> C'est assez, assez improbable Explique-nous tes mouvements s'il te plaît. Ma phase de mouvement applique donc le plan, j'avance, je vais cibler et focaliser ces unités de guerriers pour être capable de reprendre les objectifs. Cette fois-ci, j'ai pensé à mettre un monsieur sur mon objectif du fond, pour pas être totalement idiot jusqu'à la fin de la partie. J'aurais placé une escouade de commando ici, à 9 pas des... des voraces, en espérant évidemment réussir une charge, ça, ça passe tant mieux. Et j'ai euh, proposé une charge avec le Gork Rider sur les guerriers, à 9 pas ici, et éventuellement les véhicules qui pourront l'accompagner. Phase de psy, je vais déclencher un jump sur lui-même. Ah, c'est un peu court, jeune homme. Et je vais déclencher un sentier de la guerre sur le Gork Rider. Et bien, décidément, ce n'était pas ma phase de psy. Ah, c'est comme ça, ça arrive. Phase de tir. Début de la phase de tir, donc, je vais tirer avec ce dread dans nos amis alors ça touche, ça c'est cassé ça touche une fois je relance parce que je suis des ça fait un daka, je peux y faire un tir de plus ça fait donc 4 touches ça on apprécie <rire> qui blesse à 2 si je ne m'abuse à moins 2 alors moins 2, euh, j'en ai deux à couvert donc 5 plus Voilà. le premier un mort un pas mort et le dernier Prend, et donc il va mourir, j'ai donc deux morts. J'en ai fait quatre en tout. Pardon. Et donc le dernier, si on regarde à 6, non. Et il perd 2 PV. Ça marche. Ce war boss là va tirer sur les squads Hop. à 5. Il fait une touche de plus, peut-être. Non, j'ai deux Dakar. Donc ça fait 4 touches. Force 5, c'est du 3. Il relance 1 pour blesser. Oui, tu en as 4. Il y a une paire Pas de paire. Calcus. Ensuite, on va tirer. Avec ce dread-ci, je vais tirer sur ce monsieur que je vois ici. Ok. Voilà du bout de la avec une Certainement. Cassé. Ça fait une relance. Et un daka. Ça fait que deux touches. Je relance une blessure et ça fait deux blesses. Deux blessures à 6 et deux dégâts Pardon. Hop. Hop. Ah Alors, j'ai enlevé celui qui était à 8, donc ça sera ma bonne charge à 10. Le deuxième dread va tirer dans les mêmes. Est-ce que je ne mettrai pas une requête pour le plaisir Non. Touche, 3 blesses. PA. Moins de Donc c'est pareil, regarde la 6. Et le dommage Dommage 3, toujours. Ah, c'est toujours les dommage. Oh, oui, oui, c'est okay. le même. Ah non. Ce dragsta ici va mettre sa roquette dans lui et va mettre ses deux gros tirs de zap dans... dans lui. Donc en noir dans lui. Je peux relancer un dé. J'ai fait un Daka. Donc lui, il chou. Ça fait donc deux touches ici. Je peux lancer une blessure. Ça fait deux blesses. PA. Moins trois. Donc je ne sais pas si tu de Dégâts. Dégâts. Le premier fait 3. Okay. Je te le laisse. Ah oh, Bon bah, écoute, ainsi soit-il. Deux. Un mort. Tout oui. Ou juste. Le Gork Rider va tirer donc sur notre escouade ici, okay. relance une touche, j'ai un Dakar, ça fera deux touches, A3, relance une blesse, et une seule là, c'est bon, ok, euh, on va ensuite lancer cette dernière voiture va tirer ses requêtes dans eux et sa requête dans E et ses zappes dans lui. Okay. Donc ça fait une touche, je vais relancer celle-là. Eh bien non, ça fait rien du tout, ça fait une touche qui blesse. C'est sur les gars, ça C'est sur les gars. C'est 3, donc 3. dommage des 6. Ah oui, six. Ah oui, c'est ça. 6. Un mort. Très bien. L'avion va donc canarder, notre ami de Victor, on va commencer par les forces 6 qui touchent à 5. 6. 6, je te mets moins 1 toujours. Tu mets moins 1. Donc ça fait une relance de touche. Non. Et maintenant les shootas. Les big shootas. Et non, ça fait rien du tout. Ah si, il touche à 5, pardon, il touche à plus 1. Ça fait donc une touche qui, me qui blesse. blesse. Et j'ai une Il n'y J'ai pas de PA. Donc pas de PA, tout plus plus... ce qu'il y a de plus simple. Un. Tu donc... prends ton PV, écoute, c'est gratuit, c'est pas on cher, c'était la fin de ma phase de tir, nous allons passer en étape d'assaut. Le Gork Rider va donc tenter une charge ici à 10, que je relance parce que je suis orc. Ah presque <rire> On va ensuite lancer une charge avec les commandos dans nos amis. Les petits monsieur, je relance parce que je suis orc. Et non, c'est une charge ratée. Avec ce Drag-Star, je vais charger les guerriers. C'est une charge à 7 ça devrait aller ça devrait <rire> tac on va se mettre ainsi avec le deuxième avec le deuxième je vais charger charge à 5 c'est un peu court on va relancer c'est une charge à 8 c'est une charge à 8 allez on relance tout oui la DeLorean fonce dans le tas <rire> très bien et notre ami ici va charger dans le petit monsieur. Et bien il va relancer. À ah, quoi que 3, ça doit, ça doit suffire, suffire en fait. Et oui, ça suffit. Ok. C'est parti. Je vais taper avec notre ami le Dragsta dans lui. Mm -hmm. Ça fait 4 attaques qui touchent à 4. Je relance une touche. Oui, ça fait 4 touches. Force 6. Je relance une blesse. Ah, déception. PA euh, PA-1. 2 d et ben les 2. Oui en effet c'est des gains, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Donc je prends 2 PV, il m'en reste 1. Je fais la réplique rapidement, même si je, tu oui. activeras la base. Oui comme ça, ça c'est filmé. On en fait 1 sur du 5+, rien du tout. Ok. On va commencer avec la Doloriane. qui touche à 4 avec 4 attaques, ça fait 2 touches. Et je peux relancer une blessure, une blessure. Euh, Père moins 1. Père 1, donc je rate, peine, je perds un PV. Très bien. Le deuxième va faire la même chose. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Trois blesses. Je perds deux PV, il me reste un. Je te réplique dessus. Sauvegarde à 4. Je perds un PV. Ok. Alors ça s'est pas passé tout à fait comme ça aurait dû, mais en même temps c'était greedy. Ici je vais rater ma domination puisque elle est super OP et que là je suis battu. Je vais cependant déployer les Scramblers ici avec nos amis les Gretchen. Et on a fait des PV au Neurotrop en espérant que par la suite ça se passe un peu mieux. A toi Début de mon tour 2, donc euh, j'avais exposé des guerres tyranniques forcément, ils ont pris un peu la douche maintenant, il a ouvert un peu la partie, donc j'espère pouvoir faire un peu de, un peu de dégâts, mmh. même si ça va être un peu compliqué ce tour-ci, je pense. Mais il y a moyen de faire un peu de dégâts. Euh, je vais également tenter un truc, euh, à savoir euh, TP le Lictor ici pour fumer son mec. Euh, ça peut paraître un peu foufou, fou, fou, mais en fait ça lui empêchera de marquer les brouillards, parce que ça veut dire qu'il n'a plus qu'une escouade de commando. En fait, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me plairait de tuer son, son sorcier. <rire> euh, ou il y a d'autres solutions aussi, mais euh, je, je vais réfléchir en fait sur le lictor qui va arriver à ce tour-ci, c'est certain. Ensuite, on va, on va essayer de rentabiliser le Dimasharon cette fois en l'envoyant pour péter ces deux véhicules euh, avec le Swarmlord. Euh, parce que c'est vraiment important là de, de sortir du, du véhicule et de, de faire du, du ménage. Il va aussi falloir que je sorte les méganobs, donc ça, ça devrait se faire à l'ABM assez facilement, parce que ces gens-là vont être pénibles euh, s'ils font les brouilleurs chez moi. <rire> euh, donc il va s'agir de, de faire un peu le ménage, euh, d'exposer le moins de ressources, mais là, il va falloir que j'ouvre un peu la game et je vais pas avoir le choix d'exposer mon rond Donc il va falloir l'exposer et faire en sorte qu'ils qu subissent le moins possible après derrière, donc ça va être intéressant. Voilà, j'attaque ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, donc euh, au niveau de mon arrière. Alors au niveau de mon arrière, j'ai mis en place une possibilité de plusieurs smites ici pour sortir ça de manière quand même assez fiable normalement. Donc ça, ça devrait être géré par ça. Ça permettrait aussi aux Neuros de récupérer un PV, donc de rendre le sniping de Manix plus compliqué. Ensuite, on va tenter euh, le smite des Ozos sur les, les ces galas, et quitte à tenter même une charge après pour les bloquer euh, là-bas même si dans un sens la charge n'est pas forcément obligatoire. Ensuite, l'idée avec le Dimasharon, c'est de double move avec le Swarmlord pour engager ces deux véhicules et les tuer, pour récupérer l'objectif. Ensuite, avec le Swarmlord et les guerriers de charger, on est donc une charge à 8 sur le Swarmlord et à 3 ou 4 avec eux. Plus tenter aussi avec le Lictor, on ne sait jamais il n'y a pas de petit profit. Et j'ai volontairement laissé mon guerrier engagé qui est Synapse, qui permettra au Swarmlord de faire une charge à 3 des 6 pour assurer cette charge-là. Voilà, et aussi, euh, dernière petite offensive, <rire> on a l'ami euh, Victor ici qui a tenté une charge à neuf sur lui. L'idée c'est quoi C'est de... Puisque Manix n'a toujours pas fait le brouillard ni dans sa zone ni chez moi, si je tue ça, il pourra très difficilement faire son brouillard, ce qui lui enlèverait 10 points et ce qui serait quand même assez important dans le scoring en fin de partie. Voilà pour ça. On attaque le la phase de magie. Donc on va commencer la magie tout de suite. On va commencer par le smite des oseaux ici, dans eux. C'est un smite qui passe, qui fait donc des trois mortels. Je vais le relancer. Une mortelle. Je vais ensuite faire un smite avec le neuro dessus. C'est un smite qui passe, qui fera donc trois mortels. C'est plus mieux. Ensuite, on va enchaîner avec le catalyseur de lui sur le Swarmland qui passe, On va ensuite enchaîner le smite de, de ce neurotrope dans les Mega Je relance les 1. C'est un smite qui passe et qui fera 2 des 3 mortels, qui fera donc 4 mortels dans les Mega Il y a donc un mort et un, euh, je ne sais pas s'il a perdu des PV. Et non, non, ils, sont, ce est ils pas sont très très grave. Ils sont Ce n'est pas très très grave. Et on va ensuite passer avec euh, le, euh, la déferlante oui. sur le Swarmland, Je vais utiliser un PC pour tout relancer. Ça passe. Pourquoi j'ai utilisé toute une relance Parce que si jamais le, le 1 que je relançais faisait 3, ça m'empêchait de relancer. Et statistiquement, il valait mieux relancer tout plutôt que, sachant que ce, ce, ce sort de déferlante était très important pour permettre au Swarmlord de charger. Et le Swarmlord va ensuite lancer un, un paroxysme, non, un smite. Il va lancer un smite contre ton Swarmlord sur le, le véhicule. Ça ne marche pas et je pense que c'est une connerie de le tenter, j'aurais pu prendre un péril bêtement. Euh, sachant que le Swarmland devrait tuer normalement le, le véhicule. C'est la fin de ma phase de magie. Phase de, de, de tir, le Swarmland va faire au double move le Dima qui se retrouve dans cette configuration-là. Il fera donc une charge sans... Je voulais vous le, vous le mettre là mais c'est pas très grave au fait pour la charge. Euh, donc il permettra donc de choper les deux véhicules et ensuite on passe tout de suite, sans transition, aux phases de charge. Je vais commencer par le Swarmland, comme je l'avais annoncé. Le Swarmland... Euh, non, on va commencer par les guerriers Tyrannides sur notre ami euh, le, le, le, les fous de la vitesse. Magnifique charge à 10. Qui me permet... Et qui me permettra donc d'engager les Latchings, Ce qui n'est pas une mauvaise idée, en fait, dans l'esprit. Je claque un PC, comme je l'avais annoncé. Je passe donc à 6 pour me permettre de chargé à 3d6 avec le Swarmlord et bien d'habitude c'est une charge où je garde, euh, où je garde les deux meilleurs. et c'est une charge à 8 on est pas mal donc je charge à 8 Top. Ok. on va ensuite passer à la charge du Lictor à 9 sur notre ami le Warpite des familles charge à 9 qui rate je ne vais pas la relancer le Dimasharon va charger les deux véhicules c'est une charge à 5 une charge à 7 qui passe. top et c'est good ok donc on attaque la phase de combat j'utilise un PC pour utiliser la full relance des blessures sur le Dimash Aron, ce qui me permettra de relancer touche et blesse je suis à 5 PC et c'est parti on commence les trois premières attaques et je vais mettre les griffes sur elle c'est parti je commence les trois attaques là dessus c'est un magnifique full touche c'est un magnifique full blast. il n'a pas de sauvegarde. Si, j'ai 6 du bonheur. Donc tu regardes derrière. Bah je suis un... Ah oui, t'es un Je suis un basqueur. Donc, euh... Oh, je suis déçu On va faire... Est-ce que j'explose pour te faire une mortelle Bah de toute façon, je la récupérerai. Est-ce Est -ce que je fais m'en fous. Non. Le Dimasharon va ensuite supprimer son... son séquençage d'attaque, J'avais mis l'attaque de griff. L'attaque de griff, c'est une attaque qui touche aujourd'hui. 3 plus son en relance. Force 7, PA à -2. Dommage 2. C'est assez anecdotiste dans ce cas-là parce qu'il suffit que deux attaques passent pour one shot le véhicule puisque le Dimash Aron à force 8 pa à moins 3 dommage des 3 plus 3. Ce qui rendrait donc, en fait, si deux attaques passent, le véhicule est mort. C'est parti, c'est du 3 relançable. 2. C'est du 3 relançable. Heureusement. Ça te fait deux invus, mon cher Manix. La DeLorean La DeLorean Oh, Alors, je suis déçu Est-ce qu'elle explose <rire> Alors... Non Ok, je vais utiliser un PC pour faire battre mon Dimasharon, qui va bien évidemment et se rebarrer derrière le bloquant. Je lance donc un D6, donc je perds un PC, je passe à 4 et je lance, puisque je peux advenir sur ce mouvement, je bouge donc de 16, ce qui me permet de venir me recacher et de mettre dans le vent ces chers petits dreads pour le prochain tour, je l'espère. Je vais activer les guerriers, tout simplement, avant le storm parce que les attaques étant plus fortes, si j'ai des relances à utiliser, je préfère les utiliser là-dessus. C'est parti, c'est du 3 plus, relance les 1. Hop, hop, celui-là était un bon, et celui-là était un 1. Tac. Force 4, c'est donc sur du 5 plus. Mais écoute, c'est pas trop mal, ça te fait 4 sauvegardes. 100 ah. PA, et euh... un 4 donc. Ça fait, fait 3, 3 PV, il en reste 5. Et je vais faire immédiatement opening pour engager les petits Gretchins de la mort. On enchaîne sur le Swarm Lord. 6 attaques sur du 2+. Oh, j'ai pas fait 2 1. Hein. Sur du 3+. Tu prends déjà 2 mortels. Je, je, je C'est très douloureux. Je pense qu'il va mourir. Non, regarde, je vais faire 6-6. Allez, vas-y. Ah donc. non. <rire> qu'il explose. Sur un 6, euh, non, rien. Et le Swarm est-il à moins de 4 pas des Gretchins Il semble, donc il va les engager. Ok, et eh ben c'est pas mal comme tour. Fin de ma phase de combat, euh, j'ai tué ce qui est engagé, Manix peut donc répliquer avec les Gretchin. Et ça signera la fin de mon tour. J'ai donc fait mes attaques de Gretchen, et eh bien ça a raté, hein, sans surprise. Et ce char manix m'a engagé mon guerrier à un PV. J'ai raté une sauvegarde. J'ai réussi une sauvegarde qui m'a permis de rester en vie. Et surtout, euh, j'ai tué trois gladiateurs qui va l'obliger à faire un test de commandement. Qui va le faire maintenant. Ok. Au niveau de mes points de victoire, je fais deux points de carte de table. Je fais cinq points de véhicule parce que j'ai tué trois formule 1 et euh, l'avion qui s'est scratché. Je marque donc cinq points de véhicule. Je fais euh, à mon début de tour 10 euh, points de primaire et je me mets en bonne position pour commencer à reprendre un peu la game. On va voir ce que le tour de Manix va faire. Début de mon tour 3, je gagne un petit point de commandement qui sera très utile. Et je score 10 points parce que je suis sur des objectifs, c'est incroyable <rire> C'est de là. Et ce sera un peu tout. Ce tour, ça va être compliqué. Parce que là, elle a fait un très beau résultat sur le tour d'avant. Elle m'a dégagé, bien comme il fallait, des différents objectifs. J'ai la chance d'avoir un méganob qui a survécu, ça j'apprécie, je, je peux pas m'en plaindre. Euh, j'apprécie également que Jean-Claude Littor ait survécu, enfin ait raté sa charge et donc ait laissé mon petit cœur survivre. Il faut absolument que je sois capable de dégager les objectifs, là sinon je vais avoir un vrai problème. Mais le problème majeur face auquel je me retrouve, c'est le Dimaqueron. Je suis pas sûr d'être capable de pouvoir le gérer. Et lui, par contre, il va faire du vilain dans mes rangs. Du coup, ma phase de move, je déplaçais mes dreads de telle sorte à être capable de tirer un petit peu euh, sur ces troupes. Là, il faut que je sois capable de dégager les, les objectifs le mieux possible. J'ai bougé mon avion en passant au-dessus euh, de ces neurotropes et je vais tenter un coup. Je vais tenter de lâcher la bombe, non pas sur les neurotropes, mais sur Zozo. Sur un 4+, il prend une mortelle. Non, ah, c'est la déception. Donc, il faudra pas se rater au moment de l'explosion, c'est-à-dire euh, maintenant, je paye un point. Et tout le monde à trois pas se prend trois mortels. Comment échanger deux points de victoire pour peut-être quatre <rire> Alors, c'est parti. Euh, je vais commencer par le Finopen du Neuro. Oui, parce que c'est celui que tout le monde veut voir. Et oui, c'est le non, décès mort, Je le tue <rire> Et ensuite, le Finopen des oiseaux. J'en réussis un cette fois, donc ça aurait été. Mais c'est pas grave, j'ai tué les avions, ce qui est quand même le but du jeu. Oui. Donc c'est pas mal. Et ça reste un échange nul puisque au final j'ai dépensé 6 euh, points de victoire pour lui donner euh, pour prendre 6 points de victoire donc c'est euh, ça reste un trade nul mais c'est vrai que c'est marrant. <rire> donc euh, j'ai déplacé également les deux les deux motards de telle sorte à maximiser l'impact que je vais pouvoir donner sur nos amis les sur nos amis les troupes et de toute façon on sent que c'est compliqué hein, cette fin de partie donc il euh, va falloir euh, va falloir donner tout ce qu'on a. Ici, notre ami le Nob, survivant euh, est à l'espèce dans un cratère. Non pas que ça ait un quelque, quelconque sens stratégique, mais que c'est marrant de faire les scramblers au milieu du cratère, les brouilleurs au milieu du cratère. Et on est allé placer les commandos en bout de carte pour essayer de les faire survivre encore un petit peu. Et ça sera ma phase de psy. C'est parti. Phase de psy. Phase de psy, on va déclencher donc un smite avec notre ami ici, sur lui. Qui part à 5. Bien sûr. Ah oui, t'as plus ça Sur lui. Ouais, mais... mais tu peux abjurer. Je peux abjurer. Mais est-ce que j'ai même pas un moins 1 à tout hasard avec mes synapses De toute façon, je l'ai compté. C'est pour sou... ça que ça passe à cinq. Parce, passe que à cinq. Un, Parce que j'ai plus 1 t'as moins 1 J'essaie de faire 6. Presque. Ah. Non. non. Non, ok. Bon, bah tu prends des trois mortels. Tu trois. prends trois mortels. Il reste un PV. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pas cher. On un petit dévers. On est très contents. On va lancer un deuxième pouvoir psy avec lui, qui sera le sentier de la guerre sur notre ami juste là rate cette fois-ci malheureusement. Avec les commandos je vais tirer avec 5 pistolets sur notre ami le Victor. Ça fait 3 touches. C'est un Victor. Ça fait pas de touches, <rire> puisque c'est un lictor. Ensuite, on va tirer avec le Warboss ici sur le Victor. Il va faire donc 6 tirs <rire> qui touchent à 6. Et non, je peux relancer un dé. Non. Nous allons donc tirer avec. Ce dread, ce dread va mettre une roquette sur notre ami le Victor et va mettre trois roquettes dans les guerriers qui sont là. Je vais réduire les dégâts de 1. Très bien. Sur les guerriers pour 1 PC, je passe à 3. En noir, le D sera celui du Victor. Je relance un dé parce que j'ai le droit. Ah bah c'est bien ça. Ça hein. fait rien du tout. Ensuite, un deuxième Dread va tirer... Donc ce Dread-là va tirer ses roquettes sur cette escouade. Yes. Et une roquette sur le Lictor. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ah, ça c'est mieux. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. C'est <rire> ça, c'est ça, ça. ça qu'on veut voir. Ça fera donc, je relance deux dés pour les Dakas. Oui. Et je relance un dés pour la blessure. Ça fera donc trois blessures sur les guerriers et une blessure sur le Lictor. Alors, trois blessures sur les guerriers. Pile de peine des guerriers. Un mort. Deux morts, les guerriers sont morts. Quick, quick. Et on avait une sauvegarde sur le Lictor. Euh, moins d'eux, il est mort. Tu n'as pas de pain Non, il n'est pas à synapse. Ah Le dernier Dread va séparer ses tirs. Il va tenter un coup de chance dans le Lictor, un coup de chance dans ce guerrier et deux coups dans. Et deux coups dans le Swarmlord. Parce qu'il n'y a pas de raison. En blanc dans le Swarmlord, Lord, okay. en noir dans celui-là et en vert ici. Je vais relancer, je vais relancer ce dé non, le ça vert sera... c'était sur qui hein, Le verre c'est dans lui Ah, ça passe pas, t'as moins un toujours Ah ça ne passe pas non passe plus, pas. ah donc rien ne passe Pour finir notre Gork Rider va tirer dans nos amis les zoanthropes. Yes. Alors. Sur le Alors Je peux relancer un dé Non 6. Phase de charge, on va charger avec le Gork Rider sur notre ami, nos amis les voraces Je suis forcément à, à portée de charge grâce à, à l'effet du décor je vais également charger ici sur les guerriers avec le Mork Rider. C'est une charge réussie. Donc à 6. Très bien, je décide d'être plus proche de lui que de lui. Et ce sera ici l'entièreté de mes charges. Mon seigneur de guerre va donc taper dans nos amis les guerriers. Il, il a une disqueuse et son trait de seigneur de guerre lui permet de relancer les jets pour toucher. Il relance donc. Léger pour toucher à 3. <rire> oui, tant mieux. C'est pas plus mal. On va pas s'en plaindre. Full touche, ou presque. Il était cassé. Genre à thune. Et blesse à 2. Et, comme il est skulls, il relance un dé pour blesser. Eh bien non, ce sera 3 blessures seulement. AP à PA 3. Flat 2 Flat 3. Flat 3 Eh oui, parce que j'ai aussi plus un dégât avec mon précédent okay. seigneur <rire> flat 3. Eh bien, donc il y en a 3. Le premier il reste un, un pv, deuxième donc il est mort, il un mort, et le dernier elle a un petit swing de peine à 6 yes, il y a oui, un king. mort et un qui perd 2 pv hop là je désire de venir contacter notre ami à mettre un pied dans la ruine et du coup moi je vais taper avec méga sur notre ami le mort rider des familles c'est parti, je vais taper ici, c'est du 3 plus relance les 1 et endurance plus que moi donc c'est du 5 plus. Ça te fait 3 sauvegardes mon cher. A 4 Yes. Et bien 2 PV. Il a combien de PV ce brave 7 de base. Donc là il lui en reste 5. Très bien. Notre ami de Gorkaider va donc euh, affronter les terribles voraces Il touche à 2. Il relance un dé pour toucher parce qu'il est d'escle. Et il relance pour blesser notre ami. Mais enfin à 2 oh, plus, bah globalement morts. ça marche. <rire> Dégâts 3. Ils sont morts. <rire> fin de mon tour, je marque enfin ma domination, car je contrôle en effet euh, trois objectifs grâce à mes Gretchen, qui sont objectifs sécurisés. J'ai réussi à dégager un petit peu les objectifs, pas autant que j'aurais voulu, là il reste beaucoup trop de guerriers à mon goût. J'ai néanmoins réussi à jouer les Brouilleurs euh, dans la zone d'Aimé, et ça c'est pas plus mal, c'est vraiment pas pour me déplaire. Et maintenant, eh bien, euh, je vais passer mon tour... C'est parti, début de mon tour 3, j'ai récupéré un PC qui m'amène à 4 PC. Euh, globalement, l'idée, ça va être quoi Ça va être de décaler les anthropes pour smiter cet, euh, cet homme-là et le tuer. Euh, j'ai quand même un potentiel de 4 D3 BM, donc normalement, ça doit pouvoir se faire. Euh, l'idée, c'est quoi C'est d'ensuite le Swarmlord, taper les Gachines et ça pour récupérer euh, l'objectif, enfin, l'objectif, en tout cas, récupérer l'objectif ici, et ensuite, catapulter le Dimasharon peut-être là ou là, pour commencer à péter son scoring et surtout, en fait après, j'ai plus besoin de me cacher, je fonce et je table normalement. Par contre, malheureusement, il a réussi à tuer mon neurodrop ce qui lui fait six points. Maintenant, il a plus d'avion, donc c'est bien. Et bon, malheureusement, du coup, les commandos font leur brouillard. Je ne vois pas comment je peux l'éviter. Donc, manique sauvera les brouillards. Voilà, c'est pour ça. On va tout de suite la phase de mouvement. Mes zoanthropes ont fait des advances de manière à voir lui en plus proche, le but c'est de lui mettre plein de BM et de le finir avec le Dima Charron dans le cas où ça ne fonctionnerait pas ensuite le but du jeu ici il n'y a pas eu gros globalement de mouvement important sauf que un peu de micro-gestion le... le Victor qui était là a bougé le but c'est de le faire double move pour qu'il arrive là et qu'il tente une charge sur le Dread pour le loquer et enfin ici le Dima A-Advance pour tenter charge soit ici soit là-bas en fonction de ce qu'il y aura à manger après la phase de magie c'est parti pour la phase de magie. On commence par la phase de magie, on va lancer ouais. un smite avec lui sur le big boss. Ouais. Je ne relance plus les 1, mais ça marche quand même, ça fait 2 des mortels, ça sera 6 mortels. Ouais. C'est le boss qui est buffé par le stratagème de début de partie, là, lui, il a donc 8 PV, il nous reste 2. On va ensuite enchaîner avec une déferlante. Lui sur eux, c'est un sort qui passe à 5 et sur une le big boss. Ben on va le relancer, qui passe pour un PC. Et eux vont lancer un hurlement psy là-dessus. C'est un sort qui passe à 5 qui passe et qui fait des Ça va à 3 BN. C'est le décès il, donc, il, d qui ce psy. Non, il retourne voir Gork. Rien rien. Ça me <rire> va. Notre ami le Swarmland, ici, il va lancer un smite. Ça sera donc un smite à 6 qui rate. Et il va lancer ensuite, euh, c'est tout, il va rien lancer d'autre. Euh, il est content, il ne va rien lancer d'autre. Il va lancer rien d'autre. C'est bon. J'attaque ma phase de tir. Le lictor va donc bouger, le lictor bouge de 9. Donc il bouge. bouge de 6. Donc j'arrive même ici. Oui. Ok. Euh, phase de euh, charge. Le 10 macharon ici va charger le véhicule ici. C'est parti. C'est une charge à 7. J'en dans le jeu. Le Swarmlord va charger Legachin et notre ami le Gork des bois. Le guerrier va charger les Gachins et lui va charger le lit. Et on va taper avec le Swarmlord sur notre ami ici. C'est parti. 2+, triple 1. Mmh. Euh, C'est embêtant mais tant pis. 3+, triple 6. Il perd 3 PV déjà flat. Et après t'as ça en invu, il perd un moins 3. Et bien euh, P1-3, il, il est vachement mort quand même là, eh ben, puisque d'un vu il n'a pas. Eh oui. Hop là. Ok, on enchaîne ensuite. Le guerrier va taper sur les Gratchines et le Littor sur le Draenout. Et on va faire ça hors champ. Ok, fin du combat. Les Gratchines n'ont rien fait. Le guerrier a tué 3 Gratchines et le Littor a rebondi sur le blindage du Dread. On va passer au Dimasharon qui va taper sur le Dreadnought. C'est parti je n'utilise pas de PC, c'est du 3 plus reroll. Et c'est du 3 plus non reroll. Tranquille Ça te fait tout ça en PA-3 pour dommage minimum 4. Et bah, et bah et il détend. se sent vachement moins bien hein <rire> Est-ce qu'il explose Par contre j'ai pas fait mon pinning. il faut que je Point. Le Donc je fais mon pinning conso dans la foulée, et en gros j'arrive en contact de lui. Très bien Et je te laisserai me uh. taper dessus. Alors, notre oui. ami va taper dans le 10 Il touche à 3. Oh, c'est pas bon du tout je relance une. Parce que j'ai le droit. Et non, rien du tout. Rien du tout, du tout. Lui, il va taper ici. Il a deux attaques. Non, le 3 passe pas. Je te mets moins 1. Tu mets moins 1. Donc je relance un des. Youp. Deux blessures. Il perd un PV. Non. Il, fait une open. non. il lui reste un PV. Mais non, fallait mûrir. fallait mûrir. De rire. Des fois tu ne le fais pas. Très bien. Euh, du coup, bah voilà. Test de morale. Test de morale pour les Gretchin. Ouais, oui, faire il faire décède. <rire> Hop, et eh bien j'ai deux Gretchin qui, qui se soustraient à, à la justice. Ok, donc fin de mon tour, je marque un point pour avoir tué un véhicule et je marque deux points pour les quarts de table. Ce qui m'amène à la fin de mon tour 3. Et on attaque celui de Manix. Début de mon tour 4, je ne marque pas de point de primaire puisque malheureusement j'ai eu un Gretchen de, de trop qui, qui a succombé. Et du coup nous sommes à égalité vu que nous avons tous les deux des unités super OP. Je vais donc gagner un point de commandement. Et ça, ça fait plaisir. J'étais à 0, je passe à 1. Et c'est parti pour ma phase de mouvement. Là on va essayer de sauver les meubles, là on va faire ce qu'on peut, on va essayer d'aller gratter un combattant tant que nous tenons ici, ça va être un peu greedy mais pourquoi pas et, euh, et ensuite eh bien, on va surtout essayer de survivre et on va faire les, les brouilleurs quand même au bout Fin de ma phase de mouvement, c'était du coup assez succinct j'ai déplacé mes Gretchen de sorte à pouvoir contester l'objectif puisque de toute façon c'est un peu tout ce qu'ils peuvent encore faire euh, notre ami le Dread va essayer de coller une roquette entre les deux yeux du Lictor et de faire des petits tirs d'occasion j'ai fait Advance ce Dread ici pour être capable de tenter de shooter les zoanthropes là puisque bah mine de rien ça coûte 5 points. J'ai laissé engager notre ami le psy pour qu'il puisse se téléporter et également aller tenter un Psy ailleurs. Et donc on va passer à cette dite phase de Psy puisque nos amis les commandos sont en train de taper le bout de saucisson en fond de carte et marquer les brouilleurs en conséquence. Notre ami le psy va tenter de se téléporter. Oui, il se téléporte. Au revoir. Je vais tenter de dispel. Donc... Plus un moins un. Plus un moins un. Donc, il faut que je fasse neuf. Eh bien, c'est bien dommage. Donc, il s'en va, ce bougre. Au revoir. Je vais donc, bien sûr, le téléporter à l'autre bout de la carte. Juste de quoi être à vision de nos amis les zoanthropes. Et lancer un smite en conséquence. C'est un smite, un gros smite. <rire> Ça, c'est bien. Je prends des trois mortels sur moi-même. Je prends trois mortels sur moi-même. Tu prends quand même tenter le dispel. Je te mets moins 1, plus 1. Je suis à je... 13. <rire> <rire> il me reste un PV. Et sur toi-même, ce sera... Ce sera donc deux mortels. Pardon. Bon, de toute façon, je 4. Je fais 6, je perds un PV. Moi, un fais... PV, c'est toujours trois, ça de Début de ma phase de tir. On va tenter avec le Dread. On va tenter le, le Grand Chelem. Hein, parce que pourquoi pas, en fait. Au point où on en est. De toute façon, il faut qu'on tente des coups. Je vais tenter une et une seule roquette dans notre ami, le Victor ici. Je déclare une roquette dans notre ami, le guerrier, là, et deux roquettes dans eux. Si j'échoue ma roquette dans le Victor, eh bien, je perds mes deux autres roquettes, mais je le tente. C'est parti. A4, ça touche, et même, ça fait une touche supplémentaire, et ça, c'est bien. Enfin, peut-être, je vais relancer cette touche avec ma relance de Deskull. Non, ça fera qu'une seule touche, quand même, mais c'est déjà pas mal. Deux plus pour blesser, ça blesse. Alors, je, je suis dans le couvert. Parce que même en fait pour moi le Lictor, il règle te dit pas que tu dois profiter d'un couvert, c'est juste être dans un, un élément de décor. Il a donc plus 2 à son couvert, moins 2, c'est donc du 5 plus. Je vais utiliser un PC. Non, il va prendre 3 PV et il va donc pour se mourir. Mais on va le tenter. Eh bien il est mort. Et je suis à 2 PC. <rire> je suis sous la geille. <rire> je vais donc faire le tir en noir de notre ami qui est ici et les deux blancs l'arc. J'ai déjà utilisé mes relances, ça fait une touche d'un ami le noir qui prend une blessure. Une blessure, euh, sauvegarde. Alors il est dans le couvert, donc c'est du 3, c'est du 5. C'est bon. Notre ami le Dread va mettre tous ses tirs dans les eaux en là-bas. A4, ça fait donc deux Dakas, ce que j'apprécie. Et je relance une blessure. Ça en fait trois blessures. Trois un à 3 et je suis triste d'avoir utilisé ma relance. Du coup, j'espère ne pas me planter. Non. 3 un à 3, C'est good. Ah, ça, c'est la tristesse. C'est la rageant, tristesse. C'est rageant. Notre ami, le Nob, va quand même tenter de tirer sur le Xanthrop qui est là. Allez. Avec ses quatre tirs. J'en rate deux, j'ai une peine. Je perds deux PV sur un zozo. Fin de mon tour. Je vais marquer donc mes brouilleurs. Ce sera diable tout. Car malheureusement, j'ai raté la possibilité d'enlever un combattant tant que nous tenons pour aimer avec les zoanthropes. Ce sont des choses qui arrivent, c'est la 3+. Et je vais donc passer la main sur cette dernière action. C'est parti. Pour mon début de tour 4, je vais récupérer un PC qui m'amènera à 3. Au niveau des mouvements, ça va être assez simple. Le Swarmlord va aller casser la figure à cet, euh, cet homme-là. Eux vont aller casser la figure à ces gens-là. Lui va back pour reprendre tous les quarts de table. Lui va aller charger ici pour être dans ce quart de table et le tuer. Et ensuite, les là vont advance pour prendre Lojo, Smite et lui, eux vont aller se mettre dans ce quart de table là, Smite et lui. Et normalement, on aura nettoyé ce qu'il y a là et une bonne partie de ce qu'il y a là, ce qui m'offrira en fait un T5 de placement pour récupérer tes points de primaire. Voilà. Ok, donc j'ai euh, fait ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire euh, orienter les anthropes dans ce quart de table là. Orienter les entropes dans ce carnatal table là pour avoir des lignes de vue sur lui qui n'a plus qu'un PV et sur lui qui n'a plus qu'un PV. Donc les deux normalement devraient mourir, ce qui me permet de récupérer de manière safe les deux objets ici. Là j'ai deux guerriers, j'espère en duel, devraient tuer deux gachines pour récupérer l'objet. Euh, ensuite le Swarmland a bougé pour aller dire bonjour à ce Dread, lui a bougé pour aller dire bonjour à ce Dread là et conserver l'objet et conserver cette moitié de table qui devrait m'offrir tous les objets à la fin de ce tour et euh, tous les points de véhicule et de carte de table, ce qui est pas mal. <rire> C'est parti pour la phase de magie, on va commencer avec euh, E pour smiter sur lui. C'est un smite qui passe tout juste à 5, il n'y a pas de dispel, il prend forcément 2 des 3. Si, si, il y a un dispel. Exact. Ah oui. Exact. Dispel. Dispel. dispel. et bah du coup, va... j'aurais dû faire smite d'abord avec E. On va lancer <rire> un roulement psy sur lui qui passe, bah, il ne peut plus dispel cette fois. Non, et puis là il est bien mort par et contre. Mort. <rire> ok, euh, bah, c'est dommage, du coup lui va rester vivant, c'est pas très grave mais c'est bah, juste chiant en fait. On va faire très rapidement la phase de charge. Les guerriers vont charger nos amis les, les petits Gretchins. Ça passe, il y a une chance lente, on les met en bas. Ici il va charger le Dread, ça passe. Ici il va charger l'autre Dread. Ça passe. C'est parti. On attaque les deux corps à corps. Le Dima et le Swarmlord. On fait ça hors et on vous donne le résultat à l'issue. C'est parti. Les deux corps à corps ont été effectués. Euh, ils ont été euh, réussis dans le sens où le Dima a fracassé le Dread. Le Swarmlord a rebondi. J'ai dû utiliser trois PC pour double close qui a permis de le sortir. Et globalement, la seule chose qui n'a pas fonctionné sur mon tour, c'est la sortie du Meganobs qui n'est pas dramatique, soyons clairs. Voilà et je laisse la main à Manix pour son tour 5. Bon là c'est la fin de Johnny, hein <rire> c'est le dernier tour, je vais donc gagner mon point de commandement qui est de la mort qui tue, et, euh, et ben, on va tenter de faire des trucs parce que là vraiment par contre c'est Melbar. Lui on va le placer pour qu'il tente un coup, de... <rire> un coup de flingue, et puis on va chercher sur les ozos parce que c'est rigolo. Et je vais laisser nos amis rester dans le coin, non pas que ça ait un quelque intérêt, mais si jamais eh, elle veut venir le chercher, elle sera obligée de réussir ses mouvements avec ses amis. Et puis, quelque part, je ne vais pas les en embêter pendant une partie de découpage de saucissons. Notre ami, le Megadop, va essayer de tuer le guerrier qui m'a bien embêté depuis le début. Hop, ça fait une touche. Oh, qui blesse Allez. Allez, sauvegarde. A 4. C'est bon. Tout va bien. Charge. Charge. On va tenter de charger les ozos parce que c'est rigolo. À 7. à 7, ça passe, à 8, ça passe. Ça passe peut-être, ça passe total Tac Allez, c'est marrant Eh ben non C'est un total te lâche pas parce que moi, je vais te taper, par contre Ah, c'est la zidamite Est-ce que t'es prêt à perdre ton dernier PV Allez, je te regarde, je te regarde, vas-y te touche toujours du 4 Bon, bah bon. Bon, c'est tout bien, hein Voilà, ça, c'est une vraie phase de corps à corps Fin de mon tour, je ne fais rien du coup, j'attends euh, voyamment la, la fin inexorable et je passe mon tour C'est parti, début de mon tour 5 qui sera le dernier de la partie. J'ai simplement fait bouger le Stormlord ici pour qu'il advance et qu'il prenne la place du Dimasharon. Le Dimasharon est parti euh, embêter les gens qui sont en train de faire un Michoui. Et ensuite, là je ne l'ai pas désengagé, parce que, après tout j'ai pas peur d'un Meganovs. Et il va prendre euh, potentiellement jusqu'à deux smites pour lui enlever un PV. J'ose espérer que ça devrait passer. Et au, au pire c'est pas grave. <rire> au pire c'est pas grave. Au niveau de ma phase de magie, le dernier Meganovs a été tué par les smites. Et on enchaîne tout de suite sur la phase de combat avec la charge du Nima Charon qui a été faite. Et on attaque la phase de combat. Je vais utiliser mon dernier PC pour relancer les jets de blessures, Et c'est parti je touche à 3 plus. Relançable. Je blesse à 2 plus relançable. Eh bien. A6 Ils sont des skulls, là Eh oui. T'es sûr Oui. Je crois pas, mais bon. Ah si, si. Ça change rien. T'avais un pack en des skulls et un pack en évitacelle <rire> Non, ça c'était avant. Ah, ça c'était avant. Bon, <rire> C'est la fin Eh bien les amis, c'est une... une fin de partie, le résultat final, bah, il est malheureusement sans appel, nous avons 74 points pour Aimé et 29 points euh, pour Manix. C'est triste hein. C'est une... <rire> ah, ouais. ah, une... <rire> euh, Pour le détail, hein, bah, vous avez vu, hein, pour, euh, pour Aimer, bah, elle met euh, 35 points de primaire. Euh, bien sûr le Wall with Wistand, euh, le, euh, le combattant de tenon, t tenon euh, elle est marquée à 15 points. Euh, 12 points pour abattre en rasant bah, tous les véhicules euh, ah ouais. de Manix, et puis l'écart de table, elle est à 12 points, ce qui nous fait 74 points. Euh, pour Manix, aïe, les primaires, que 10 points de primaires sur l'ensemble de la partie. Mais C'est ce qu'on avait dit, si j'arrive pas à dégager assez rapidement les troupes, euh, je vais avoir un problème au centre, et j'ai eu un, bah oui, un problème au centre. J'ai <rire> 10 points. <rire> euh, 3 points de domination, euh, 10 points pour les brouilleurs quand même, merci les euh, merci le pique-nique. Oui, alors ça par contre, c'est aussi une grosse erreur de ma part là, de ne pas avoir placé mes, mes gars sur <rire> sur l'objectif au début, ça... je suis tout seul avec ma honte là ouais. sur ce coup là. Et puis euh, couper les têtes, 6 points, t'as réussi à marquer quand même. Ça, je suis content. Ouais. Euh, ça t'a coûté cher, parce qu'on a vu que ça t'a coûté quand même de... Euh, bah voilà, à 450. Que... Non, moi bah, je vois pas de problème. Il ouais. <rire> y avait un, un neuneu, je lui ai mis 3 avions dans la tête, il est mort. C'est ça qui compte. Ouais. <rire> bon, en tout cas, merci à vous. C'était une, bah, une, une chouette ouais. partie. C'était euh, sympa comme tout. Il y avait du rebondissement, de... il y avait de, de l'action. C'était chouette. on a bien. Enfin, moi, j'ai bien apprécié cette partie. Ah, oui, oui, Et oui. vous Comment l'avez-vous trouvé bah, Déjà, mes Eganob, ils sont vachement contents. Ils ont fait un méchoui de gros monsieur. Donc, la suite, euh, tout va bien. <rire> <rire> Bah, ben, partie quand même assez tendue. C'est vrai que Tour mmh. je me suis dit, euh, ouais, je prends un alpha de Méganome ». J'avoue je ne l'avais pas prévu. Parce que pour moi, il y avait le cratère. Je voyais le truc. Je voyais pas comment il... Je, je pensais pas qu'il serait audacieux à ce point. Et euh, la fin du Tour euh, j'étais un euh, peu... Les deux gros figurines sont sortis ouais. d'un coup là. Ouais, ouais. Bon, le prince, c'est pas très grave. Ouais. En vrai, parce que le prince, normalement, sert surtout de gestion de masse et mmh. de harcèlement. Après, il aurait été très bien, attention. Hein, mmh. Il aurait été embêté les, les Dragnouts et tout. Hein. Mais, euh, mais le prince n'a pas vocation. À avoir un impact important dans ma liste. Mm -hmm. Parce que les sorts qu'il a, euh, les oroanthropes les ont. Mm -hmm. Et bon, Klaus, c'est pas non plus ouf. La perte du hiérodule est plus embêtant, Mais ouais. bon, voilà, c'est un impact violent T1. Hein. Mm -hmm. Je ne voyais pas ça venir comme ça. Donc, j'ai dû vraiment sécuriser. Et je pense que j'ai bien fait de ne pas envoyer le Dima et tenter mm -hmm. le truc avec le blanc parce qu'on l'a vu, il a rebondi. Mm -hmm. Et il aurait pris tarif. Donc, ça m'aurait compliqué vraiment la tâche. Et ça m'aurait bloqué chez moi. Là, j'ai gardé des ressources exploitables en envoyant mes guerriers sur le centre de table, ce qui a obligé Vanix à ça allait gérer, ce qu'il a fait, oui. et ensuite, à mon tour, développer un jeu un peu plus agressif. Donc voilà, grosse performance du Dimasharon qui est vraiment fort avec son… Bah, déjà de bouger à travers les décors gratos, c'est cool, oui. avec le semblant, c'est encore plus cool, et le fait de taper un truc et se barrer, c'est vraiment ouais. très cool. <rire> Super violent. Voilà. Ah c'est fatal Je suis tout parfaitement d'accord, c'est <rire> vraiment le Dimaqueron qui me pose le problème. C'est vrai qu'Aimé a eu la très très très bonne idée de surtout pas craquer au moral et euh, de, de grider le Dimaqueron en milieu de table parce que ça c'était un coup à se prendre toutes les requêtes derrière et à avoir de très gros soucis. Si le Dimaqueron mourait à ce moment-là, il y avait une ouais. chance non nulle que la partie s'inverse vu comme le, ouais. le Stormlord a sous-performé derrière. Donc ça, ça a été euh, très bien joué et, euh, et c'est très important et c'est d'autant plus fort qu'il y a les zoanthropes qui sont à côté. Et les zoanthropes... Enfin, euh, je peux gérer les zoanthropes ou le Dimaqueron, mais je ne peux pas gérer les deux. Il ouais. <rire> Sans définir ce rapport de bataille, s'il vous a plu, le moyen de nous le faire savoir, c'est le pouce bleu et le commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir matériellement, vous pouvez passer par Tipeee ou faire vos achats auprès de nos partenaires. Crank Wargame pour des tapis de qualité, MyScenary pour des décors pensés pour le jeu et vous avez un lien d'affiliation chez Philibert pour vos figues. Toutes les infos sont bien entendu dans la description. Nous remercions Mathieu qu'on a vu dernièrement sur la chaîne avec sa Death Guard et qui nous a prêté ce coup-ci sa super armée d'orques. Je vous dis à bientôt les seigneurs de guerre